bonjour à tous j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler de Tourid du coup c'est une couverture assez spéciale qui est un coverage je pense parfois mal compris et du coup on va voir tout ça aujourd'hui je vais vous expliquer quel est le concept de la couverture je vais vous expliquer aussi quelles sont les différences entre Tourid et une vraie Cover 2 parce que Tourid n'est pas une Cover 2 à mon sens en tout cas et je vais vous expliquer aussi quand et comment l'utiliser euh, on va voir quelques coaching points et enfin à la fin on verra quelques vidéos du coup je vous montrerai ce qu'on a fait cette année euh, avec les Centaurs notamment, c'est un coverage qu'on a joué quelques fois sur certains matchs, pas tout le temps, c'était pas quelque chose qu'on faisait de, de base, mais c'est un coverage qu'on a joué. Je vais vous montrer quelques vidéos et du coup on en profitera, ça sera assez didactique, on verra les erreurs et euh, du coup aussi ce qu'on a euh, plus ou moins bien fait. Si tu aimes mon contenu, je t'invite à rejoindre le serveur Discord French Defensive Back. Tu pourras y discuter avec des coachs et participer à des lives exclusifs, mais aussi voter pour les prochains sujets de vidéos, avoir un accès à mes actualités et t'abonner pour soutenir la chaîne et recevoir du contenu exclusif. Plus d'infos en description. Sinon, mes vidéos se regardent bien au fond à un 5 donc n'hésite pas si tu veux gagner un peu de temps sur le visionnage. Bonne vidéo Voilà, donc dans un premier temps, euh, Touride, qu'est-ce que c'est Donc Touride, c'est une couverture match. Euh, à mon sens, Touride, c'est plus une cover 4 qu'une cover 2, parce qu'en fait, comme je vous l'ai dessiné à gauche, si on, va, si on a deux verticales sur le, sur, le, sur le pattern de gauche ici, si on a deux verticales, les deux verticales vont être matchées c'est à dire qu'en fait le corner va avoir la fade et le safety va avoir du coup le, le, le sim et euh, ça c'est important de, de, de comprendre que tout ride du coup c'est une cover 2 mais sur commande c'est à dire que c'est ce que vous voyez sur la partie de droite si on a le, le, le numéro 2 donc ici qui est le w qui fait un tracé à l'extérieur du coup le corner va être responsable de ce tracé extérieur il va devoir le matcher et euh, le safety lui va jouer du coup la verticale de 1 du coup c'est pas un jeu de zone c'est un jeu de match donc du coup on va jouer man to man après la distribution des tracés et ça c'est important de le comprendre parce que ça signifie que vos, vos, vos joueurs n'ont pas les yeux au ballon ils ont les yeux sur leurs menaces et ça c'est vraiment vraiment important et on verra ça un peu plus tard dans la vidéo du coup c'est quoi la différence avec une vraie cover 2 donc là je vous ai dessiné une tampa <cười> la différence avec la tampa c'est que les deux corners jouent le flat et il joue fort dans le flat, donc il y a plusieurs variantes de, de, de la tampa. On peut jouer squat technique, on peut jouer cut technique, on peut jouer trap technique. Ça, toutes ces variantes-là vont, vont, vont modifier la manière dont le corner va jouer le flat. Mais grosso modo, le corner est un flat player. Il est force dans le jeu, c'est-à-dire que du coup, il doit trigger sur la course. Il a les yeux dans la boîte. Il regarde pas des receveurs. Il a les yeux dans la boîte. Il passe course en priorité. C'est extrêmement important pour lui de savoir du coup. Et, euh, et la, là, ça, c'est la principale différence. Ce qui fait en fait que, en réalité, les deux safeties, eux, ils vont jouer la fade line, donc les verticales de 1 euh, de chaque côté, en priorité. C'est leur raid, leur, leur, leur, leur, leur règle de base, c'est leur ride de base. Et ils vont le faire en ayant les yeux au quarterback. Euh, en grande partie, donc, ils vont dropper dans ce demi-deep. Okay et ça, c'est important de le comprendre aussi, puisqu'en fait, en réalité, s'il y a quatre verticales, donc c'est la, la partie de gauche, là, sur le schéma. Euh, le sim euh, n'est pas joué en fait, n'est pas matché par un joueur donc s'il y a 4 verticales, la faiblesse c'est les sims. et euh, pourquoi Parce qu'en fait c'est le Mike qui va jouer du coup le, le, le hall ça c'est comme ça qu'on le dit la plupart du temps mais en fait en réalité c'est presque un tiers, presque okay je dis presque parce qu'en fait on va le jouer depuis le bas alors que quand on joue le tiers du milieu donc le post en cover 3 on le joue depuis le haut mais euh, c'est presque un tiers et là le Mike en fait euh, lui va être en conflit s'il y a deux verticales dans le sim de chaque côté quelle verticale est-ce que je dois jouer Et ce qui fait en fait que la faiblesse c'est le sim, comme une cover 3. Ce qui fait qu'en réalité, à mon sens, la, <coughs> la Tampa, c'est une cover 3 inversée en fait. Euh, tout simplement, quand je dis inversée, c'est-à-dire que le, les corners ont joué le flat, les safety vont jouer les tiers, et il y a un Mike qui va jouer le post. Mais à mon sens, c'est plus une cover 3 qu'une cover 2. Alors quelles sont les forces et les faiblesses de Tourid Donc, euh, Tourid c'est un coverage qu'on va, qu va beaucoup aimer contre la Twin donc un, un par deux, okay, qu'il soit euh, petit côté ou grand côté, donc euh, sur un, un spread offense, donc avec quatre receveurs. on va beaucoup aimer to read dans ces moments-là, euh, parce que ça protège euh, l'outside linebacker, c'est-à-dire que du coup, l'outside linebacker peut se concentrer dans ce qui se passe dans la boîte, lui il ne va pas avoir les yeux sur les receveurs. lui il va avoir les yeux dans la boîte, et il va se concentrer sur ce qui se passe dans la boîte, et du coup ça va permettre d'avoir des situations où on est plus sain dans le run fit. donc ça c'est quelque chose que j'explique très bien dans ma clinique sur le quarter, euh, et du coup euh, cette clinique là vous pouvez la retrouver sur le Discord, euh, elle a un tarif euh, très préférentiel parce que du coup je, je vais faire des nouveaux cours et vous pouvez l'acheter euh, euh, à un bon prix euh, si ça vous intéresse d'aller plus loin dans, dans les couvertures de ce type là, euh, c'était le petit moment euh, auto-promo. mais le truc qu'on voudrait pas faire par contre c'est utiliser tout read euh, avec des splits de euh, trop large. Donc en fait on, on va aimer to read quand le corner va pouvoir atteindre le flat de numéro 2 et quand le safety va pouvoir atteindre la fade de numéro 1. Mais si l'espace entre les deux est trop important, on va pas aimer ce coverage là parce qu'en fait il va y avoir trop d'espace et ça va donner du temps au QB de trouver les interzones. Et ça on veut pas en fait. Ça on veut pas, ça nous intéresse pas. Et on veut aussi éviter euh, to read quand il y a un tight end euh, pour des raisons que je vais vous détailler par la suite. Et enfin il y a le problème de, de force hein, qui, qui rejoint cette question du tight end là, euh, est-ce qu'on peut vraiment jouer la force en tant que cornerback quand je suis responsable d'une verticale Est-ce que je peux vraiment jouer la force en tant que safety quand je suis responsable d'une verticale Et ça en fait c'est des problèmes du coup que j'évoque euh, dans euh, créer une défense sound là, qui, ça va s'afficher euh, en haut à gauche ou à droite, euh, je vous mettrai le lien si ça vous intéresse d'avoir un peu plus de philosophie football sur ces sujets là. Donc... Ce que je vous disais, c'est si euh, si, euh, il voilà, si y a un tight end, donc euh, admettons, donc là ici le jack, donc le DN weak, euh, weak side, est-ce qu'il joue du coup le, le gap intérieur ou est-ce qu'il joue le gap extérieur Ça n'a pas d'importance. Ce qui va se passer, c'est qu'il va rester un gap. ok Et qui va jouer ce gap, en fait C'est ça la question. Qui va jouer ce gap euh, Est-ce que le corner peut jouer ce gap, sachant que euh, s'il y, si y a du coup euh, vertical du tie bah du coup il est censé être sur la verticale de 1, en fait ça crée un peu un conflit, et euh, ça c'est un truc que moi j'apprécie pas trop, donc j'éviterai dans ces moments-là de jouer avec euh, tout read euh, sur un split de ce type-là. Euh, par contre, je jouerais peut-être une variante de Tampa, du coup une vraie cover 2, et ça euh, je, je vous détaille l'exemple juste un peu plus tard. Aussi ce qu'on peut faire du coup c'est impliquer le SAM dans le run fit de l'autre côté Donc ça ça va vous créer des problèmes sur la RPO Pareil je vous affiche la petite note ici Tout ce qui va être RPO, Slend etc vous serez moins fort avec ce type de coverage là Enfin ce type de, de, de run fit là Et il y a aussi le fait que du coup on perd l'avantage d'être plus sain Donc on est 7 défenseurs contre 7 gaps Donc 7 contre 6 okay Mais on perd l'avantage du plus sain en réalité On n'a pas de run runfitter supplémentaire Or que c'est ce qu'on a quand c'est une vraie 2 par 2 Et ça on veut, on veut éviter cette situation là et en fait, ici, là, du coup, on pourrait continuer de jouer Touride, à droite, là, sur le Tieden, mais du coup, ce que je vous disais, ça crée tout un autre ensemble de problèmes sur la RPO, sur la partie gauche. Ensuite, on va avoir, ce que je vous disais, s'il y a un Tieden côté fort du terrain, bah en fait, on n'a on a, on a pas besoin de jouer Touride, puisqu'en fait, le Sam va être mieux placé à l'extérieur de la boîte pour jouer le flat de numéro 2, donc ici, le Tieden, donc le Y, et il y aura souvent beaucoup trop d'espace entre 1 et 2 pour que ça justifie un Touride, d'autre part, ok Donc ça c'est important, et là je vous remets un petit point d'interrogation sur la droite, parce que la, la question c'est si on joue Touride à droite, encore une fois, qui va jouer le dernier gap, euh, après le tight end euh, parce que là du coup il y a 7 sept, euh, sept joueurs dans la boîte en attaque donc il y a 8 gaps et il nous faut quelqu'un pour créer le 8 gap donc du coup on va pas pouvoir jouer Touride, c'est un cas de figure où on peut pas vraiment quoi. Du coup en fait ce que je ferais moi euh, là dessus c'est euh, euh, jouer une vraie cover 2 où le corner est vraiment force Okay, et là, ce serait le corner qui aurait, euh, si je veux jouer quelque chose dans l'état d'esprit de Touride, où je veux trapper le flat, donc pour pouvoir me protéger des y flat, donc tied-in au flat, etc. J'aurais une vraie cover 2, où en fait, sur la course, bah, le corner, il trigger tout de suite. Donc, euh, euh, cover 2 cut, ça peut s'appeler comme ça, cover 2 trap. Et en fait, là, j'irais tout de suite au jeu, je descendrais comme une balle, et euh, en fait, problème réglé. Donc là, le corner aurait la force après le tight in et puis la, la force secondaire serait faite par le free safety. Donc, c'est lui qui aurait euh, le, le jeu sur le long de la touche, euh, à l'extérieur, avec le, le corner. Un autre point faible de tout ça serait euh, du coup euh, tout ce qui va être euh, dig, donc tous les tracés deep in, donc dig, post, euh, du numéro 2. Euh, et pourquoi c'est un problème Parce qu'en fait du coup ça va être au safety de le jouer, vu que c'est un concept de match, ce que je vous disais, souvent ce qui va se passer c'est que le Mike va être occupé à autre chose que de, que de récupérer ce qu'il va y avoir au milieu, parce que c'est pas une cover 2, c'est ce que je vous rappelle, c'est pas une cover 2, donc le Mike a pas le hall, c'est un, un jeu de match. Okay, donc du coup euh, vous allez avoir besoin d'avoir quelqu'un euh, pour récupérer toutes ces digues là et normalement c'est votre free safety parce que comme on va le voir dans les règles euh, le free safety lui doit récupérer les verticales de numéro 2 et du coup tout ce qui est digue, tout ce qui est pose c'est vertical de numéro 2 okay, donc on va considérer que c'est vertical à partir du moment où ça a dépassé le SAM donc euh, l'outside linebacker, c'est au, au dessus de l'outside, bah, du coup c'est pour le free safety donc là ce qui est important euh, pour vous protéger de ça c'est que le SAM doit faire un bon travail à reroute la verticale de numéro 2 et à faire qu'en fait du coup euh, il allonge son tracé vers l'extérieur pour protéger le free safety à l'intérieur et en fait du coup de lui donner un peu d'air d'accord sur ces tracés là ça c'est vraiment vraiment très important dans ce type de coverage voilà donc quelques points de coaching important donc ça s'appelle to read parce qu'on va lire numéro 2 d'accord donc qui va lire numéro 2 le corner et le safety vont lire numéro 2 ils vont avoir les yeux sur numéro 2, donc je rappelle, je compte depuis la touche, 1, 2, j'ai les yeux sur numéro 2, je lis numéro 2, et mes yeux ne sont pas dans la boîte, mes yeux ne regardent pas le quarterback, je lis numéro 2, et ma prochaine lecture sera un autre receveur mais ça ne sera pas la boîte et ça ne sera pas le quarterback. C'est un match concept, donc c'est de la, la man-match, On man-to-man, c'est des concepts de man-to-man man, avec des règles, D'accord Et ça c'est important parce qu'en fait, sinon vous vous retrouvez dans un genre de mix entre les deux et vous n'allez rien faire de bien, puis rien faire de mal non plus vraiment. Et en fait, il faut jouer, à mon sens, il faut jouer le coverage tel qu'il est pensé dans, dans, dans sa nature. Euh, du coup, quand on est man to man, on regarde les hanches des mecs. D'accord Donc c'est ce que je vous disais, c'est vraiment important. On va jouer la balle au travers des mains, on ne va pas jouer le pic, on ne va pas jouer tout ça. Et ça c'est vraiment, vraiment important de comprendre. Ça va demander de la communication aussi, on va devoir s'annoncer ce qui se passe out, out, out, in, in, in, tout ça, faut qu'on communique là-dessus et faut qu'on soit bon. Et ça, je vais vous montrer sur, sur les vidéos qu'on va regarder après. Ensuite, du coup... Euh il euh, faut bien comprendre que vous ne pouvez pas demander à votre DB d'être dans le feed direct. en fait. Vous ne pouvez pas leur demander d'être dans le feed, c'est ce que je vous expliquais avec le Tyden. vous ne pouvez pas leur demander d'aller au jeu de course en fait parce qu'ils ne sont pas alignés pour ça, ils ont les yeux sur des receveurs, donc ils ne peuvent pas aller à la course tout de suite, vous ne pouvez pas leur demander de faire le jeu sur la course, puisqu'en fait du coup ils doivent faire le jeu sur la passe, et de toute façon, ça de manière générale, il faut enlever le conflit passe-course de vos joueurs, c'est-à-dire qu'il va falloir quelqu'un pour jouer les verticales, euh, s'il y a 4 quatre, quatre receveurs déployés sur le terrain, il vous faut 4 joueurs pour jouer les verticales, ce qui est le cas avec euh, du coup Touride, ok il faut que ces mecs là ne soient pas impliqués dans la course, comme ça, ça vous libère des play-action, ça vous aide sur les RPO, ça vous aide sur toutes ces parties là du jeu qui est vraiment extrêmement importante. Euh... Et du coup, euh, après, ce que vous pouvez faire, c'est euh, varier l'alignement des cornerbacks. Mais ça, on en reparlera un peu euh, tout à l'heure, du coup, sur, euh, sur les vidéos. Et je vais passer tout de suite à cette partie-là. Là, on se retrouve sur Huddle. Et je vous montre, euh, du coup, euh, des vidéos de Tourid qu'on a joué cette année, en vous expliquant un peu plus comment le coverage fonctionne. Donc voilà, on est sur Huddle. Euh, euh, et du coup, je vais vous montrer euh, quelques vidéos. Donc, c'est euh, le match contre les Grizzlies. Euh, grizzly catalan. C'était un, un bon match pour nous. Euh, même si on n'a pas eu les résultats escomptés, les Crisis sont une équipe très forte avec un très bon QB, des très bons receveurs. Donc vous allez, voir, vous allez voir nos jeux contre, contre des choses qui sont euh, euh, euh, bonnes, bien jouées, bien exécutées. Donc ici on voit euh, deux par deux, d'accord Donc rien de plus simple. Euh, avec ici on joue Touride des deux côtés, donc nous la manière dont on jouait Touride, on jouait avec un corner assez soft à 5 yards, à l'extérieur, outside shade avec shuffle technique, et on faisait ça parce qu'il y a plein d'autres manières de le faire, honnêtement, mais euh, nous Touride c'était pas notre coverage de base, c'est pas la manière la plus optimale de faire ça, pourquoi Parce que euh, vous, allez pas, vous allez avoir du mal sur les posts par exemple, donc euh, poste du numéro 1, ben, vous allez avoir un leverage outside, et ça c'est pas très bon pour vous, donc c'est aussi un coverage qu'on peut jouer avec un leverage inside, euh, ça marche aussi avec slide techniques, qui sont des choses que j'ai déjà traitées. Le problème avec ça, c'est que ça demande du temps de travail. Et nous, to read, ce n'était pas notre base coverage. Donc du coup on n'a pas voulu faire ça, euh, euh, j'ai pas voulu faire ça parce que du coup je voulais pas qu'on y passe trop de temps. Donc là outside shade c'est facile parce qu'en fait du coup je vois sur s'il fait un out je peux le jouer, je vois sur si s'il fait un out c'est ma règle principale je peux le jouer, et en fait ça me donne une vision sur le jeu et sur la balle qui est assez intéressante, euh, donc du coup ça simplifie les choses. Je vous recommanderais de le jouer comme ça aussi en régional par exemple, euh, si, vous, si vous voulez installer des coverage de ce genre là, parce qu'en fait c'est facile quoi, euh, ça devient simple pour le cornerback. Euh... Donc ensuite, ce qu'il faut comprendre, voilà, c'est que là ici, on voit très bien sur cette, sur cette vidéo-là, le, le safety, on voit qu'il a les yeux sur numéro 2, on le voit au, à son regard, je ne sais pas si on verra assez bien sur la vidéo, mais on le voit très bien, et là on voit aussi que le corner a la tête tournée vers numéro 2. Donc on va lire ce personnage-là. Donc la règle pour le corner, elle est extrêmement simple, c'est si numéro 2 fait autre chose qu'un out, autre chose qu'un out, donc ça peut être vertical, inside, ok je vais jouer numéro 1, man to man. Donc mes yeux vont faire 2 à 1, 2 to 1, c'est comme ça qu'ils disent les américains Donc je regarde numéro 2, numéro 2 fait un in, fait un, un vertical, hop mes yeux viennent à 1 et je joue un man to man. Par contre, si numéro, 1, euh, numéro 2 pardon, fait un out, je vais, je vais casser mon tracé, je vais, je vais casser ma progression et puis je vais venir jouer le numéro 2 qui fait un out. Donc c'est ce qu'on a sur cette vidéo-là. Euh, et du coup, le safety lui a la règle opposée. C'est-à-dire que du coup, si numéro 2... Fait une verticale, il va la jouer, d'accord Il va laisser le inside au linebacker, ok Et s'il fait un out, donc numéro 2 fait un out, ma règle maintenant, c'est de monter sur la verticale de 1. Et du coup, on s'échange les rôles, puisque c'est le corner qui va jouer le out, d'accord Et tout le coverage tient là-dessus, et c'est hyper important. Donc là, je vous lance la vidéo. Là, ici, on va avoir un out. Hop. Là, on voit. Ok, et ici, on arrive sur... Euh... Un des points faibles du coverage et euh, quelques erreurs du coup que je vais vous détailler. Donc, le point faible de ce coverage là sur ce type de tracé, c'est ici là, on voit très bien, il y a une soft zone, d'accord. Et le, si le QB prend son shot maintenant, c'est exactement ce qu'il fait. Bah, du coup, en fait, la balle, il euh, y, a, y, a, y a de l'espace pour le receveur de la catcher. Donc, là, nous, l'erreur qu'on fait, ce que je vous disais, euh, on a on a un safety qui compense un peu et qui du coup en fait essaye d'être plus haut que nécessaire alors que nous ce qu'on voudrait faire c'est jouer la hanche et en fait du coup on voudrait, avoir un, on voudrait avoir un angle qui est un peu plus à plat et qui, qui, qui s'adapte à la vitesse du receveur ça c'est un point de coaching important parce que si vous faites pas ça ce qui se passe c'est ça Regarde, regardez on a un safety qui est trop haut on a un corner qui s'ajuste sous la balle qui est très bien lancé et en fait du coup bah, on prend des yards alors que le coverage est bien exécuté de manière générale Mais voilà, ce qu'on voudrait c'est suivre plus la hanche intérieure et attaquer plus fort la hanche intérieure L'autre avantage de tout read, euh, donc euh, ici c'est toujours pareil, c'est que si vous avez un, un in ou un hook euh, du slot, d'accord bah, Vous allez avoir en fait un bracket naturel, surtout si vous le jouez avec un corner qui outside, sur le numéro 1. Donc c'est ce qu'on va voir là. Regardez, hop, je lance la vidéo. Et là en fait ici, on a un bracket naturel sur numéro 1. Donc vous voyez, des deux côtés de la balle, on est deux contre un. Okay. Et ça c'est intéressant pour nous. Là, ici on a un corner qui est un peu mordu et puis en fait du coup qui laisse de l'espace. Euh, une petite erreur, mais ça vous donne une idée. D'accord Et là on voit balle lancée et on a deux joueurs sur la balle et ça c'est bon pour nous. Donc ça c'est un autre avantage de ce coverage euh, Voilà, un autre point fort du coverage et vous allez voir sur, sur ce match là on n'a vraiment pas de chance mais j'ai pris ces exemples parce que c'est des bons exemples. Euh, un autre avantage de ce coverage c'est s'il y a un post, okay, vu, que le, vu que le DB. Le safety, il joue euh, sur un post-out comme ça. Vu que le DB, il joue la hanche intérieure de numéro 1. Il joue la hanche intérieure de numéro 1. Du coup, il va pouvoir se placer correctement sur les tracés post. Okay et en fait, il y a un genre de, de leverage naturel où euh, le, le SAM, lui, va rester dans la fenêtre ici. Et où le, le, le, le, le safety, lui, va du coup pouvoir profiter du SAM qui est dans la fenêtre en bas pour pouvoir jouer euh, la fade par le haut. Et ça, c'est intéressant pour nous. Donc, je vous montre un exemple. Je vous le mets au ralenti. Là, on va concéder le catch Vraiment, manque, manque de réussite sur ce jeu, mais encore une fois, ça vous illustre bien le truc. Donc là, on voit ici, le, le out. Donc nous, on a une do it rule. Donc on peut le jouer de deux manières différentes. Tu peux décider de ne pas matcher le bubble. Mais nous, on le matchait parce que du coup, les Grizzlies étaient une équipe qui jouait de la RPO. Et je voulais vraiment qu'on enlève cette option-là. et C'était ce qu'on qu appelait do it. Donc soit tu do it, soit tu dis au corner de rester dans la fenêtre. Euh, tu peux faire les deux. Encore une fois, ça dépend de, de comment tu vas ajuster de semaine en semaine le coverage. Nous, on faisait les deux. Euh, et donc là on voit la bubble okay, Le post okay, Le Sam qui vient se mettre parfaitement dans la fenêtre Là le, le, le, le QB prend un, un lancer vraiment exceptionnel encore une fois okay, Donc on a le Sam qui est dans la fenêtre là, Vous voyez on a un joueur en dessous, un joueur au dessus On a un safety du coup qui a le temps de revenir Parce que le Sam a fait le boulot On a forcé le receveur à passer entre les deux okay. Et là en fait on a voilà, Bon juste on se bat à la balle Et ça marche pas et c'est des choses qui arrivent comme ça mais vous voyez un peu l'idée, comment ça marche sur les placements, et ça vraiment c'est les points forts de ce coverage Autre point extrêmement important, si euh, le, le slot, du coup, après avoir fait son out, repart en wheel, c'est pour le corner, parce que du coup, s'il y a post de numéro 1, bah, c'est au safety de matcher le post, et il ne peut pas venir sur le, le out, parce que ce n'est pas sa règle. Donc du coup, il faut bien que votre corner comprenne, et ça c'est vraiment primordial, qu'il a le wheel du numéro 2, donc là ici c'est ce qu'on va voir, ok hop, out du numéro 2, là le corner il jump un peu le out parce qu'on a notre do it roule. il réagit très bien, il finit par remonter, et là on a une défense, et c'est vraiment excellent. Donc je... Pardon, je l'ai mis en accéléré, donc je vous vraiment au ralenti. Enfin, je vous le mets à vitesse normale, à la limite. Hop. Voilà, donc là vous voyez, hop, out, je match, do it, non, en fait ça repart, et du coup, je vais pouvoir remonter. On aurait préféré qu'il joue un peu plus les hanches, là on voit, il... il... Ah, non, c'est ce qu'il fait. Si, là, là il y a un petit moment d'hésitation, il joue le QB un peu, et en fait au final... Il se rattrape bien là, et on, a eu, on a eu un peu de chance. Mais ça vous donne, ça vous donne à peu près l'idée. Ok Ça c'est important. Voilà. Et donc un autre point fort de ce coverage là. Euh, c'est que du coup c'est facile par exemple de masquer des blitz. Là on, masque, on masquait le blitz là-dessus. Vous voyez hop. Là on a pas ce au snap. Et du coup en fait on décolle. Le Sam est en dehors du fit donc il peut y aller tout de suite. Et en fait on avait un blitz cover 0 avec euh, deux pressions des extérieurs. Et en fait ce qui est bien c'est que vu que le vu que le Sam n'a pas de out à jouer euh, du coup tu peux le mettre dans cette position là où après tu vas lui demander de dropper dans le curl parce qu'en fait il va être protégé par le corner call flat de numéro 2 et ça en fait c'est intéressant ça fait un bon, un bon complément du coup du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, euh, qu'elle vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésite pas à la commenter. Euh, Rejoins-moi sur le Discord, moi et tous les autres coachs ou les joueurs, etc. On discute, on a des échanges là-bas, c'est vraiment très fun. Il y a des lives exclusifs, il y a des choses comme ça. Euh, on t'attend là-bas avec impatience. Et puis si tu as des questions, n'hésite pas. Et si tu veux approfondir, il y a la Clinique Quarter aussi, tu verras. Elle est disponible sur le Discord à un bon prix en ce moment. Et euh, ça peut être cool si tu as envie d'approfondir ce type de couverture-là. A bientôt sur FrenchDB. Ciao, ciao